Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première fois en 2023, puisque le premier conseil municipal de l'année s'est tenu il y a quelques jours, le jeudi 30 mars dernier. Alors c'était encore un conseil municipal extrêmement dense. Euh, si vous le voulez bien, nous allons échanger ensemble sur les principales questions qui ont été débattues et puis les principales décisions qui ont été prises. Euh, mais avant, peut-on faire un petit tour d'horizon sur les grands chantiers euh, qui agitent actuellement Montrouge Ça bouge beaucoup, alors qu'en est-il Alors en effet, lors de ce conseil riche et animé, il a été question de beaucoup de sujets et notamment des projets d'aménagement. Donc comme vous le savez, nous avons plusieurs projets qui sont en cours plusieurs aménagements qui se déroulent dans tous les quartiers de la ville. Donc euh, je pense en particulier au projet périgino Gautier situé près de la porte d'Orléans qui est un projet ambitieux avec euh, une nouvelle dynamique commerciale, euh, de nouvelles mobilités et euh, surtout la végétalisation de ce quartier. On va planter 200 arbres, donc ce projet euh, avance bien et sera livré euh, selon le calendrier euh, promis. Euh, euh, quartier Est, euh, nous sommes en train, avec Valais Sud Grand Paris, d'aménager la rue de la Lavanne, avec là aussi euh, plantation d'une centaine d'arbres et, et donc le projet avance bien également. Et puis euh, dans le quartier du vieux mont le projet de République Nord, donc jusqu'au cimetière, qui lui également avance bien et les plantations sont prévues pour les semaines qui viennent. Voilà, donc nos espaces publics se transforment et d'autres projets seront annoncés dans les mois qui viennent. Très bien, et en termes de renouvellement urbain, il y a pas mal de projets également, notamment en matière de logement oui, alors sur le renouvellement urbain, comme euh, les montrougiens et les montrougiennes le constatent, il y a plusieurs euh, projets et euh, travaux qui sont engagés, des immeubles publics et privés, qui vont effectivement permettre d'améliorer l'offre de logement euh, aux montrougiens, aux familles montrougiennes. Voilà, donc ces, ces projets euh, se développent également. La ville se reconstruit sur la ville et, euh, et c'est bien normal euh, par rapport à l'attractivité de, de Montrouge. Et sur le logement, justement, je crois savoir que vous avez lancé une grande étude sur les parcours résidentiels des montrougiens. Alors, en effet, le logement, c'est un sujet essentiel pour, pour tous les habitants de Montrouge. Donc, euh, à Montrouge, il y a à peu près 25 000 logements et euh, nous avons engagé euh, des projets dans tous les domaines pour améliorer l'offre de logement aux familles montrougiennes, mmh. à la fois des logements privés mais aussi des logements euh, dits sociaux pour euh, nous permettre de conserver cette mixité qui, qui fonctionne bien ici à Montrouge. Donc euh, pour bien comprendre la situation du logement, pour mieux la comprendre et accompagner toutes ces évolutions, euh, nous avons lancé une vaste étude sur le logement qui va nous permettre vraiment d'accompagner dans les dix ans qui viennent toutes ces évolutions pour encore une fois bien répondre aux besoins des montrougiens. Des besoins classiques, mais aussi des besoins un peu nouveaux, comme par exemple sur le co-living, on va permettre à des jeunes actifs de se loger dans un immeuble qui sera bientôt construit, mais d'autres viendront. Également des résidences pour les personnes âgées, euh, Voilà, tout type d'innovation dans le logement, parce que tout cela évolue, et il s'agit de répondre aux besoins futurs, avec, on le sait, une tension forte sur ce marché du logement, mais qui n'est pas propre à Montrouge, qui est propre à l'ensemble de notre région Île-de-France. Vous avez parlé tout à l'heure d'embellissement de la ville, et la ville va aussi continuer à s'embellir grâce à un nouveau contrat que vous avez lancé sur le mobilier urbain avec la société Deco. Alors le mobilier urbain c'est quoi Ce sont les abribus, ce sont les panneaux d'information, ce sont même les, les toilettes publiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en détail sur ce, ce contrat alors, le mobilier urbain c'est important pour l'image d'une ville et en effet nous avons euh, renouvelé notre contrat de prestation avec, euh, pour le mobilier urbain. Donc, nous avons choisi euh, au terme d'un appel d'offres la société Jean-Claude Decaux qui est présente dans de nombreuses villes en France et, et dans le monde d'ailleurs. Et donc avec Jean-Claude Decaux nous allons déployer un nouveau mobilier urbain, c'est-à-dire d'abord de nouveaux abribus, euh, des abribus qui d'ailleurs seront euh, designés par un, un architecte connu, Norman Foster, et qui seront végétalisés, les toitures seront végétalisées, ce qui est assez original et pour l'instant unique à Montrouge. Nous allons également déployer des nouvelles sanisettes, euh, 8 d'abord et 11 à terme, et dans tous nos parcs publics c'est important les sanisettes parce que ça participe de, de l'hygiène publique, et comme il y a beaucoup de Montrougiens qui fréquentent nos parcs, c'est important d'avoir ces sanisettes. Et puis euh, nous allons également déployer des panneaux d'information dans toute la ville, les nouveaux panneaux euh, qui seront plus nombreux et qui permettent de mieux communiquer avec les Montrougiens sur l'actualité, sur, sur le, les, les événements de la ville. Et, et enfin, nous allons également installer des, des panneaux historiques qui présenteront le patrimoine Paris, montrougien, et ça existe à Paris. Également, voilà. Donc tout ça c'est très très très positif et ça va, en, comme vous le disiez, embellir notre ville et euh, rendre nos espaces publics encore plus attractifs qu'aujourd'hui. Très bien, j'aime beaucoup l'idée de, des petits panneaux historiques. On se baladera dans Montrouge et puis on pourra tout connaître sur l'histoire de Montrouge. Voilà, et on pourra devant les, les monuments ou devant les, les, les endroits où ont vécu des, des personnages célèbres, il y en a beaucoup à Montrouge, eh connaître cette histoire. Euh, à travers ces panneaux, une trentaine dans toute la ville, et nous sommes en train de, de réfléchir justement à leur implantation et au choix euh, des, des personnages ou des lieux qui seront ainsi présentés. Très bien, mais euh, tout cela va, va coûter de l'argent, et combien ça va coûter aux Montrougiens c'est l'autre bonne nouvelle de ce, de ce contrat, c'est que ça ne va rien coûter euh, aux contribuables montrougiens ni au budget de la ville, puisque le principe, le modèle économique, c'est que la publicité euh, vendue par Deco finance le mobilier urbain, donc euh, grâce à ce contrat, nous aurons ce mobilier, toutes ces sanisettes, ces abrimus, etc., financé par, par le prestataire. Et donc ça ne coûtera rien à la ville, même ça lui rapportera un petit peu puisqu'il y a une contrepartie financière versée à la ville. Autre sujet qui concerne les familles. Alors en septembre dernier, vous avez lancé la maison des tout-petits accueillis à domicile. Vous avez ensuite euh, également annoncé l'ouverture en 2024 de la maison des seniors. Et euh, vous allez aujourd'hui euh, créer la maison de la parentalité. Alors qu'est-ce que c'est que la maison de la parentalité Alors oui, lors du conseil, nous avons euh, acté euh, l'acquisition d'un espace dans lequel va s'installer cette maison de la parentalité. Alors cette maison s'inscrit dans notre politique de petite enfance, une politique ambitieuse ici à Montrouge et notre volonté c'est d'accueillir les parents, les jeunes parents pour les accompagner dans leur nouvelle vie de parents parce que c'est pas toujours facile d'être un, un parent ou de le devenir et donc on va les accompagner, les écouter et leur proposer toute une série de, de conseils. Et donc cette maison elle va être située à avenue Ginoux au 43-47 dans le lieu euh, où seront, euh, coexisteront trois entités, donc la maison euh, de la parentalité, la PMI, la protection maternelle infantile avec le département des Hauts-de-Seine, et puis euh, le, le jardin d'enfants des Oliviers qui lui va, va s'élargir, qui existe déjà mais qui va s'élargir. Voilà. Donc cette maison, elle sera au cœur du projet Périgino-Gautier que j'évoquais tout à l'heure, euh, ce quartier qui est en plein renouvellement. Et donc c'est un, un, encore, encore un très beau projet pour la petite enfance à Montrouge et pour le service de toutes les familles montrougiennes. Restons dans le domaine de la jeunesse, pour les, ceux qui sont un petit peu plus, plus grands. Euh, vous avez décidé de renouveler l'opération une subvention pour une mention. Alors, qu'est-ce que c'est ça, ça concerne tous les bacheliers montrougiens qui vont obtenir une mention au bac. Il y a de quoi motiver ceux qui révisent très dur en ce moment pour, euh, pour leurs prochaines épreuves. Oui, alors ça c'est une, euh, une politique que nous menons depuis euh, 1995, bientôt 30 ans. Depuis une trentaine d'années, nous accompagnons les jeunes bacheliers montrougiens, ceux qui sont méritants, ceux qui ont une mention au bac, soit bien, soit très bien, et euh, on leur verse une subvention pour qu'ils puissent continuer leurs études, passer leur permis, leur BAFA, acheter un ordinateur, etc. et passer dans ce qu'on appelle la vie professionnelle. Voilà. Et donc cette politique à laquelle nous croyons vise à encourager les jeunes montrougiens les plus méritants car nous croyons dans l'effort, dans le mérite, dans la persévérance. Et c'est un moyen d'aider ces jeunes et de les motiver aussi à réussir dans la vie. Voilà. Donc nous, ça fait 30 ans qu'on le fait et on va évidemment continuer. Parce que nous croyons non seulement dans la jeunesse, mais aussi dans sa capacité à entreprendre et à mener des projets. D'accord, je crois que les, les récompenses, entre parenthèses, sont assez conséquentes. Alors, pour les jeunes bacheliers, en effet, ceux qui ont la mention, ceux qui décrochent la mention très bien, c'est 800 euros, la subvention, et pour ceux qui ont la mention bien, c'est 400 euros. Voilà, donc c'est effectivement important, mais c'est bien la preuve que nous encourageons l'effort et le mérite. Également en matière de subvention, vous avez euh, reconduit cette année l'organisation des trophées des jeunes actifs montrougiens. -Jam. Alors c'est un concours annuel qui a pour objectif de soutenir les jeunes entreprises montrougiennes et les porteurs de projets. Alors euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette édition 2023 oui, alors ce trophée, ce trophée des jeunes actifs, c'est un, un projet que j'avais lancé quand je suis rentré dans l'équipe municipale il y a presque une dizaine d'années. Et donc l'objectif, euh, il est aussi d'accompagner les talents, les jeunes pousses, les créateurs d'entreprises ici à Montrouge. On l'a lancé avec le Rotary Club et l'Association des entreprises de Montrouge. Et donc depuis une dizaine d'années maintenant... Les jeunes qui ont des projets, qui lancent leur entreprise, eh bien, nous les accompagnons et la ville leur verse une subvention qui est de l'ordre de 1 000 euros. Donc, il y aura les, trois premières, les trois premiers projets sélectionnés ont un soutien de, de 1 000 euros. Et là aussi, c'est vraiment euh, ça pour objectif, encore une fois, d'encourager de, l'initiative, euh, le mérite, l'engagement et, et la création de richesses. D'accord, donc si euh, vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans ou si vous avez un projet porteur et innovant, il ne faut pas hésiter à candidater sur le site internet de la ville avant le 30 avril. Tout à fait, allez-y. Vous savez qu'à Montrouge, l'an passé, en 2022, il y a eu plus de 900 créations d'entreprises. Alors, souvent des petites entreprises, mais elles vont devenir grandes. Vous savez qu'à Montrouge, on a quelques quelques petites entreprises au départ qui sont devenues très grandes. Sachez que BlaBlaCar est né à Montrouge il y a quelques années. Au départ, c'était une petite start-up, ils étaient trois ou quatre autour d'un bureau et maintenant c'est une licorne comme on dit et euh, une société très et Il y a beaucoup d'exemples comme cela, moins importants que BlaBlaCar, mais qui montrent qu'à Montrouge, euh, on peut entreprendre et réussir. Par ailleurs, Montrouge a adhéré à l'association de prolongement de la ligne 4 du métro. Alors, où cette fameuse ligne 4 va-t-elle donc s'arrêter Alors, c'est un nouveau projet pour la ligne 4. Vous savez que maintenant la 4 s'arrête à Bagneux, hein, c'est son terminus, c'est la, euh, la station Lucie-Aubrac. Et donc, le projet porté par euh, la plupart des, des communes de notre territoire, c'est de prolonger la 4 jusqu'à euh, châtenay malabry en passant par Sceaux. À Sceaux, elle croiserait le RERB. Qui est saturé aujourd'hui et à Châtenay, elle croiserait le futur T10. Et le T10, vous savez, sera inauguré bientôt il va permettre de rejoindre Anthony jusqu'à Clamart. Voilà. Donc, ça, c'est positif pour, pour les Montrougiens parce qu'il y a beaucoup d'habitants du sud du territoire qui viennent travailler à Montrouge ou à Paris, mais à Montrouge. Et pour ceux qui viennent à Montrouge, ce sera plus facile d'utiliser ce cette nouvelle ligne et à l'inverse les montrougiens qui travaillent dans le sud du territoire pourront également en bénéficier. Voilà donc euh, c'est positif, c'est la raison pour laquelle nous à Montrouge on soutient ce projet mais c'est un projet qui prendra du temps. Vous savez que pour que le métro arrive à Montrouge ça a pris euh, plusieurs décennies, la prolongation également donc celui-là il va s'inscrire dans le long terme mais on le soutient car je crois que c'est positif comme le sont tous les projets de transport en commun qui, qui se développent en ce moment et qui vont transformer l'ensemble du, du Grand Paris dans les années qui viennent. Autre sujet un petit peu plus grave, la solidarité de Montrouge envers la Turquie, puisque le 6 février 2023, deux séismes ont frappé la Turquie et la Syrie, faisant près de 50 000 morts et presque le double de blessés. Donc la ville avait décidé d'être solidaire. Oui, comme euh, beaucoup de villes en France, nous avons été évidemment émus par, par ce drame et nous avons décidé euh, d'octroyer une aide euh, aux victimes de ce séisme par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Acted. Acted, c'est une association qui a été choisie par euh, l'association des maires de France. Donc comme beaucoup de villes en France, nous allons verser à cette association euh, une somme euh, que nous avons votée, 5000 euros. Euh, c'est modeste, mais euh, l'objectif c'est de témoigner de notre solidarité avec, euh, avec le peuple turc et le peuple syrien qui ont beaucoup souffert, plus de 50 000 morts euh, dans, ce, dans ce drame. Voilà. Donc, euh, la décision a été prise en solidarité avec euh, toutes ces victimes. Lors du conseil municipal, le groupe Montrouge en commun vous a proposé un vœu sur la préservation de l'eau et la majorité municipale l'a adoptée. Oui, en effet, le groupe Montrouge en commun nous a proposé ce vœu et nous avons souhaité l'approuver. D'ailleurs, il a été approuvé à l'unanimité. Alors, nous, on, nous faisons déjà beaucoup de choses à Montrouge en faveur de la gestion de l'eau, avec notamment la récupération des eaux de pluie pour arroser nos jardins et nos, et nos espaces verts. On est aussi très pointu sur l'arrosage automatique, on met des sondes, tensiométrique au pied des arbres, voilà. Mais c'est un enjeu qui euh, s'inscrit euh, maintenant dans, dans, la, dans la durée. Vous avez vu cet été euh, la sécheresse dans l'ensemble du pays et je pense que cette, euh, ces phénomènes vont s'accentuer. Donc il est vraiment important que tout le monde prenne conscience de l'importance euh, de la gestion de l'eau et que chacun euh, applique le fameux principe de, de sobriété. On va avoir beaucoup moins d'eau dans les années qui viennent et nous à la ville, mais aussi l'ensemble des habitants devrons euh, adopter à la fois des usages mais aussi des pratiques et une gestion de l'eau beaucoup plus économe. Voilà, donc ça va dans le bon sens et tout ce qui va dans le bon sens, eh bien, bien sûr, nous le soutenons. Donc, on va continuer tous ensemble ici à Montrouge à mieux gérer l'eau, à mieux gérer cette ressource qui devient une ressource rare. Bien, monsieur le maire, notre entretien prend fin et comme à l'accoutumée, j'ai toujours une dernière question sur les événements à venir, qui vont rassembler les plus petits comme les plus grands pour se divertir et se cultiver à Montrouge. Alors, il y a beaucoup d'événements dans, dans les semaines qui viennent. Hein, je pense inspiration végétale, etc. Donc, vous en avez le programme. Il y en a un qui est un peu original. C'est celui que nous allons organiser pour commémorer le 50e anniversaire de la disparition d'un artiste mondialement connu qui s'appelle Pablo Picasso. Et tous les Montrougiens ne le savent pas, Picasso a vécu à Montrouge euh, juste après la, la Première Guerre mondiale, et il y a vécu pendant deux ans. Et il habitait dans une maison qui n'existe plus, mais qui était située rue Victor Hugo, à l'angle de la rue Verdier et la rue Victor Hugo. Et euh, dans cet endroit, à la place de cette maison, a été aménagé un parc, un parc public. Euh, dans la deuxième partie du XXe siècle. Et donc ce parc public, nous avions il y a déjà quelque temps euh, choisi de le dénommer euh, du nom de Pablo Picasso. Et là, nous allons, à l'occasion des 50 ans de sa mort, l'inaugurer. Et ce sera euh, jeudi prochain, le 6 avril. Donc euh, si vous êtes à Montrouge, ce soir-là, euh, venez euh, participer avec nous à cette inauguration et euh, nous pourrons nous remémorer ce... La, la, la vie de Picasso à Montrouge, et c'est la preuve qu'à Montrouge, il y a aussi beaucoup de, de talents, de, de grands personnages qui ont vécu, et euh, nos fameux panneaux que nous allons installer pourront en témoigner. Voilà. Donc Montrouge, une, une terre de talents, une terre d'artistes, venez avec nous jeudi soir pour inaugurer ce très beau jardin. Merci Monsieur le Maire. Merci à vous.